Vous, tel que je vous sens partie, vous voulez apprendre comment faire des pastilles pour les toilettes. Allez, je vous montre la recette Alors, ce que je vous propose de faire, ce sont des pastilles solides et effervescentes à mettre une fois par semaine dans vos toilettes. Pour cela, il vous faut 100 g d'acide citrique et 160 g de bicarbonate de soude. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un vaporisateur rempli d'eau et d'un bol pour mélanger le tout. De quelques moules pour pouvoir euh, confectionner vos pastilles. Alors attention, ah. utiliser de l'acide citrique n'est pas anodin, c'est irritant pour les voies respiratoires. Ça va dégager des vapeurs, donc n'hésitez pas à aérer votre maison et surtout, à mettre un petit masque de protection. Il faut savoir que le bicarbonate de soude va avoir tendance à détartrer vos toilettes et à assainir, alors que l'acide citrique est un bon fongicide et un bon bactéricide. Il va falloir que vous mélangiez en fait dans un bol les deux poudres, puis à l'aide de votre vaporisateur rempli d'eau, vous allez asperger. Euh, en petite quantité, c'est de poudre jusqu'à obtenir une poudre compacte. Vous allez pouvoir euh, en mettre dans chaque euh, moule. Alors vous allez voir, au contact de l'eau, la poudre aura tendance à gonfler donc vous tassez bien, n'utilisez euh, pas vos mains parce que ça peut être irritant si vous avez la peau sensible, mais euh, utilisez des gants ou une cuillère, le dos d'une cuillère euh, à café vous tassez bien dans vos moules ça va regonfler donc vous retassez vous en mettez le but est de bien remplir chaque moule chaque dose pour en faire des petites boules bien consistantes et quand le tour est joué vous les mettez au réfrigérateur pendant une demi-heure la force est avec nous voyez à quel point elles sont effervescentes Bon, ça a été super rigolo pour moi de les faire moi-même. J'espère que pour vous, ça l'a été tout autant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à euh, les, les mettre dans les commentaires euh, en bas de, de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me préparer un petit rail de bicarbonate de soude. Et n'hésitez pas à rejoindre le groupe Le Comptoir de la Débrouille sur Facebook. N'oubliez pas surtout qu'on peut sauver le monde tout en restant dans ces toilettes. Salut Mmh, C'est pas très bon ça.